Bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage du signe de la balance sur le mois de décembre 2022. C'est pour toutes les balances, ascendant, lune ou Vénus en balance. Donc si jamais vous ne pensez ne pas correspondre à ce tirage, attendez déjà de voir le mois de décembre et puis regardez votre ascendant et votre lune. Ça peut changer la donne. Alors, on y va pour une carte de l'abondance. Les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour attirer l'abondance le message pour. Ah, oh, il y en a une qui arrive. On a consommation responsable. Euh, je crois que il y a quelqu'un qui l'avait eu. Consommation responsable. Oui, oui, oui. Il y avait euh, un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Affrontez vos peurs d'ordre financier, mes amis, balance. Quand vous affrontez vos peurs du succès, de l'échec, avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les exposant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'aviez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Message de consommation responsable, ça peut aussi vous éviter le pire. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. L'humilité en découle. Pas besoin de superficialité. Restez centré sur l'essentiel et ce qui vous fait du bien à votre corps et aussi à la terre. Alors, on va euh, regarder ce qui se passe généralement euh, sur tous les plans sur ce mois de décembre. Vous, les amis, balance au mois de décembre, comment vous vous portez ah, Il y a l'automne. Balance, allez, balance pour le mois de décembre, déjà sur vous. Alors on a un printemps et. Oh, soyez à l'écoute, soyez à l'écoute d'un renouveau. Alors, faites attention au printemps prochain, bien évidemment, parce que le printemps euh, est une saison des fois où il y a des choses qui se décantent. Euh... Mais euh, ce que j'entends, c'est plutôt. Euh, ce que j'entends, c'est plutôt un renouveau qui arrive sur le mois de décembre. C'est-à-dire qu'il y a comme un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle chance, quelque chose de. de... Euh, qui, qui repart à zéro, mais qui vous apporte une nouvelle énergie. Oups. Alors, le printemps a été important aussi, peut-être, chez, chez vous, et vous devez vous le mettre euh, de côté, parce que le printemps, euh, je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Alors, message pour les balances. Ah bah tiens, on a l'automne, Faites attention au printemps, vous avez l'automne sur vous, une séparation, une euh, coupure. Et on a quelque chose de temporaire. Oh, c'est drôle. Alors, il y, des, euh, il y a des choses qui vont se, comment dire, se mettre en repos. Vous allez couper la morte. Hein, voilà, l'automne, c'est la fin d'une situation chaotique. Et vous allez un petit peu respirer. Vous allez devoir peut-être penser à vous, prendre des vacances, vous éloigner du chaos, arrêter d'être... Euh, euh, J'ai la, la pression du lâcher prise. Lâcher prise, une situation qui ne vous convient pas. arrêter de vouloir lutter. Là, il faut couper. Il faut couper net. Vous avez décidé d'arrêter des situations, en tout cas temporairement, si ce n'est pas définitivement. Euh, ouais, 11-12, c'est marrant. 11-12. Il y a une progression, euh, on va vous retirer aussi, on va vous retirer un élément perturbateur, un élément qui provoque du chaos dans votre vie. Depuis peut-être cet automne, en fait, il y a un élément de lâcher prise. Vous lâchez la corde, vous lâchez l'emprise, vous lâchez et vous allez faire un break sur la fin du mois. Donc, je vois plutôt cette carte comme une sorte de repos, hein, en fait, d'éloignement temporaire et en même temps d'une coupure qui peut être temporaire pour aller vers autre chose ailleurs, autrement, euh, voilà, c'est une énergie générale, vous inquiétez pas. Ce n'est pas négatif pour autant. Euh, alors, professionnellement, oh bien, professionnellement, ça va avancer. Vous allez construire quelque chose doucement. Oula, ça ne va pas être simple. <rire> Ça ne va pas être simple, mais vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie professionnelle. Ça ne va pas être simple parce qu'effectivement, il y a cette notion de coupure. Alors, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'être bien dans votre peau. Euh, il y a une situation qui s'arrête. Ça va provoquer un petit peu du chaos, mais vous allez avoir la... Alors, c'est peut-être une personne dans votre environnement professionnel avec qui vous devez faire la paix. Euh... Vous êtes en train de, de toute façon de grimper, d'avancer, de construire doucement et sûrement, il y a quelques oppositions, il y a quelques détours en fait, il y a quelques impressions que vous êtes dans un labyrinthe, donc vous n'arrivez pas à trouver la sortie, la lumière, mais vous allez finir par la voir puisqu'en en plus à la fin, il y a une sorte de réconciliation avec l'entourage professionnel ou avec vous-même dans votre profession pour continuer à avancer euh, de manière constructive. Ok, les balances, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, évolution positive, petit à petit, vous allez euh, faire quelque chose d'important. Vous finirez par vous réconcilier, vous finirez par trouver une entente, un accord. Mais ça va être un peu compliqué, on va dire, ça peut être un peu compliqué. Alors, euh, matériellement, sur les balances, oula, aveuglement, mon dieu. Être à l'écoute, ok, vous ne voyez pas les choses, ah voilà, il y a un message, donc si vous avez des blocages au niveau financier, si vous ne savez pas quoi faire, si vous en, vous êtes triste, vous avez l'impression de faire euh, tout et mh, plein d'efforts et que vous n'êtes pas entendu, que vous ne voyez pas les solutions, soyez à l'écoute d'une un, communication ici, on, on vous dit de faire attention. Aux propositions qu'on va vous faire, au chemin qu'on va vous de, demander de prendre, parce qu'il y a une, un, un courrier ici qui peut, euh, euh, qui peut vous secourir en fait. C'est comme si c'était un message qui vous aide à sortir de cet aveuglement, euh, de cette confusion, de cette tristesse. Voilà les peurs, affrontez vos peurs. Vous avez peut-être des peurs inconscientes de, de, ne, de ne pas avoir assez, de manquer. Euh, peur voilà, de, de, de ne pas être dans la suffisance Et puis euh, euh, attention au message qu'on vous communique Sur le plan professionnel et matériel Attention aux aides aussi, à l'aide de l'univers Attention à votre propre intuition Il euh, y a certainement un message qui va peut-être vous faire du bien sur le plan financier hein? okay? Aussi attention à ne pas vous faire embarquer euh, oh oui, j'entends je, je, aussi ça. Aux oh, fausses propositions, à des choses un petit peu trop... Voilà, qui vous aveuglent, qui vous disent oh « Ah ben, tout est beau, tout est... » Voilà, demain, tu vas trouver l'argent. Demain, tu vas gagner de l'argent. Demain, ceci, demain, cela. C'est l'aveuglement. Ça, c'est pour peut-être profiter de vous. Donc, attention aux messages qu'on vous communique aussi. Faites attention à Internet, aux propositions, aux, aux courriers, aux euh, courriers frauduleux. Alors ça, moi, genre, genre, je les vois, mais alors, j'ai envie, envie de leur dire... Arrêtez, parce que c'est vraiment trop... C'est trop gros, pour être vrai. Euh, des, des, des, faux, des faux courriers de mail qui euh, demandent vos informations, qui vous disent, euh, soi-disant, il y a un problème dans tel établissement et que vous devez donner vos coordonnées. Jamais, jamais ne touchez, oh mon Dieu, jamais à un mail qui vous redemande des coordonnées sous prétexte que euh, vous avez payé ou vous devez payer, je ne sais quoi. OK euh, Ce n'est pas comme ça qu'ils euh, qu interviennent quand il y a des problèmes. Hein. Ce n'est pas par mail. Alors, ensuite, sur le plan sentimental, sur les balances, donc décembre, l'abondance, la joie, yes, le lit, le repos ou euh, le sexe. Et on tourne le dos. Oh. On tourne le dos, relations sexuelles ici. Euh, on tourne le dos, on a besoin aussi de repos, on a besoin de se reposer, de se retrancher. Euh, on tourne le dos à la maladie, en fait, et on retrouve un petit peu son énergie. On voit que vous avez un potentiel ici à exploiter au niveau joie, euh, abondance euh, sentimentale, euh, peut-être des émotions à vous, et d'arrêter d'être dans des relations, situations qui n'avancent pas, des situations malades. On vous dit que vous devez tourner le doigt à ce genre d'énergie parce que vous méritez le meilleur, en fait. L'abondance est à vos côtés. Si aujourd'hui, pendant le mois de décembre, il y a une sorte de, de relation un petit peu plus sexuelle, euh, c'est vrai qu'il y a une notion un peu de tromperie. Hein. Il peut y avoir des personnes qui ont des tentations autour d'elles, qui ont envie effectivement de se rapprocher physiquement. Il faudra faire attention à qui vous avez affaire. Euh, moi, je vois plutôt cette énergie de s'éloigner de toute relation un peu malade euh, ou uniquement basée sur la relation, voilà, en cachette, sexuelle, euh, parce que ça, ça, ne vous va, ça ne vous va pas. Euh, ça ne vous va pas. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vrai. Euh... On peut être aussi dans une relation, quelqu'un qui euh, commence à... à, à à, à prendre conscience de ses torts, à prendre conscience de ce qui s'est trompé, parce qu'on avait l'aveuglement aussi quand même. Hein. Il s'est trompé et, et euh, là, ça m'intrigue un petit peu parce que ça peut être quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas effectivement être à vos côtés ou quelqu'un qui ne peut pas être avec vous parce que physiquement, il ne peut pas. Voilà, point final. Euh, énergétiquement, je ne sais pas, il est attaché à son passé. Euh, sinon... Euh, mm -hmm. Ouais, c'est un manque en fait, ça. C'est un manque. Vous tournez le dos aux relations qui ne vous apaisent pas, qui ne vous donnent pas l'amour que vous méritez. Vous tournez le dos aux relations qui sont à, à, à sens unique ou qui sont juste sur un plan. Ça peut être aussi une relation qui manque d'osmose, de, de, de, de sexe, de, de, de partage. Vous avez besoin d'amour, vous. C'est bien ce que je disais, vous avez besoin d'amour. Et vous méritez... Euh, les, la carte de l'abondance, vous méritez la joie. Euh, Oups, pardon. <rire> alors, sur l'automne, on me dit qu'il y a une progression par rapport à la, Alors, vous allez prendre conscience de vos torts, de ce que vous n'avez pas vu, de vos peurs aussi, de peur de regarder la réalité en face, parce que vous méritez l'abondance, vous méritez la joie et la prospérité. Ça va évoluer. Vous allez commencer à ouvrir les yeux sur ce mois d'automne. Donc, ça fait partie du mois de décembre. Vous allez lâcher prise et vos attentes vont être peut-être plus entendues parce que vous commencez à ouvrir les yeux. Vous commencez à comprendre comment ça marche pour attirer la joie ou la prospérité selon le domaine. Vous arrêtez quelque chose. ouais. Vous arrêtez effectivement. Il y a vraiment une ligne là qui est très... Euh, en fait, qui me dit que vous arrêtez de tourner en rond et vous écoutez tout. Euh, vous faites attention à tout ce qui est malade et qui en manque en fait. Ce qui ne vous apporte pas. Voilà. Faites attention aux gens, aux personnes qui ne vous apportent pas ce que vous voulez vraiment et qui vous demandent toujours de faire des sacrifices. Ou... Voilà. Vous arrêtez ça, vous coupez la ligne, là. vous coupez le lien négatif qui vous mène à une relation uniquement sexuelle, uniquement où vous êtes toujours en demande, vous demandez à avoir de l'amour, vous ne l'avez pas. Vous arrêtez, ok Donc décision positive pour vous d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter d'être dans, dans quelque chose de relativement malsain ou relativement euh, injuste, voilà, voilà, injuste, je dirais. Vous faites une coupure, ils me disent qu'il y a une réconciliation qui va se faire peut-être par message et vous allez décider de tourner le dos à un certain passé. Voilà. Par rapport à, une, à un break, on se réconcilie par message et on, dé, on décide de tourner le dos à cette situation une bonne fois pour toutes. Donc, ça peut être positif dans le sens où vous allez vous réconcilier et vous dire maintenant, ça y est, je tourne le dos à ce, à ce toxique, à ce vide, à ce manque et j'attire l'abondance parce que je me suis trop longtemps aveuglée. Ok euh, Attendez, je vous mets en pause parce que j'ai un petit problème. Hop, allez, on continue le domaine sentimental pour les balances, au mois de décembre. Alors, c'est une évidence, retombée positive. Donc, il y a quelque chose qui va se euh, retomber positivement, des efforts vont être récompensés parce que c'est une évidence, parce que c'est voilà, c'est ça doit être comme ça, parce que vous le savez au fond de vous, parce que voilà. <rire> il y a une relation peut-être euh, qui est une évidence pour vous, une relation qui peut être euh, comme une relation d'âme ou quelque chose qui doit se faire et vous le savez et qui a une retombée positive, c'est-à-dire tous vos efforts vont être récompensés. Pieds, okay, décembre pour les mois de le mois de décembre pour les balances. Événement proche au mois de décembre, lâcher prise, blocage, donc lâcher prise, combat. Punaise. Ouh, ouais, c'est une évidence. Il va falloir faire bouger les choses et combattre le démon, combattre, combattre le petit ange euh, noir qui vous dit « ne te laisse pas faire <rire> ». Non, en fait, j'ai l'impression d'un lâcher prise. Pour moi, vous luttez par rapport à l'être aimé. L'être aimé, c'est lui qui doit faire les choses. OK Vous devez lâcher prise, il y a un événement qui arrive. Peut-être en, en simplement en défendant vos convictions, en éloignant le mal de vous... Euh, en vous protégeant, en affirmant qui vous êtes, ce que vous voulez, il euh, y a l'être aimé qui arrive, donc pour moi c'est lui qui a, les, les, en fait celui ou celle que vous avez dans votre cœur, il faut lâcher prise et les, le laisser faire, soit vous avez un comportement à défendre euh, vos valeurs, à défendre ce que vous voulez, ben, comme cette histoire de, de manque là, je ne veux plus ceci, ou je dois combattre les ennemis entre guillemets autour de moi, autour de cette relation, pour que l'être aimé effectivement revienne vers moi ou s'apaise avec moi. Un événement arrive proche. Ici, il y a un potentiel exacerbé, donc voilà, vous devez mettre en valeur ce que vous êtes mes amis Balance, qui vous êtes, qui vous valez, vous avez peut-être quelque chose à développer sur le plan professionnel, vous avez des qualités euh, voilà, à, à démontrer et c'est ça, vous devez vous concentrer sur vous et lâcher l'affaire pour que l'autre le voit vraiment. Il y a un potentiel exacerbé dans votre relation, c'est vraiment positif, à condition de mettre les points sur les i, les barres sur les t, à ne pas vous laisser manipuler, ni laisser embarquer dans des suppositions avec les autres. Euh, voilà, Il va pas, ça va pas être simple, mais ça vaut la peine. L'être émile est là, je ne pense... Oh là là, oh là là, oh là là, il y a le bonheur. Hein. Donc euh, le bonheur arrive grâce à votre potentiel, grâce à vos ressources, grâce à qui vous êtes, à ce que vous valez, à ce que vous donnez. Battez-vous parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive avec lui. Hein. Avec lui, ou elle, il y a un être aimé ici. Hein. Donc si vous n'allez pas rencontrer, battez-vous euh, contre la rivalité. Ok Allez, euh, on va regarder au niveau euh, général aussi, mais du temps. Si vous avez un, une question. Question pour les balances, question de temps, de timing, dans combien de temps je vais. Ou sur le mois de décembre, quel est le message Allez, on va regarder. Waouh, waouh, waouh, on a le signe du lion. Et on a le mois, alors 5, ça peut être le mois de mai. Mmh. Le lion, donc le mois d'août. Vous êtes peut-être en, en connexion avec un lion, mes amis. Balance. Euh, alors, <rire> libérez, libérez le pouvoir de votre cœur. Cinq semaines ou cinq mois, pour euh, ceux qui sont plus chanceux, ça va être rapide. Cinq semaines, ça peut être un mois, un peu, un peu plus d'un mois, un mois, ou en gros. Et cinq mois pour, le, pour les moins chanceux. Mais euh, j'ai envie de vous dire que tout est en vous, en fait. C'est grâce à votre cœur. Que vous allez obtenir ce que vous voulez, hein? d'accord euh, Les balances, c'est votre rayonnement qui fait que les choses vont se décanter. Vous allez le pouvoir de mettre la lumière là où est l'ombre. <rire> vous allez le pouvoir de mettre de l'optimisme là où il y a euh, de la tristesse. Vous allez pouvoir de regarder les choses avec votre cœur et non avec votre ego. Vous avez le pouvoir, euh, voilà, des choses comme ça, très lumineuses, très voilà, de clairvoyance de chaleur, d'optimisme. De, euh, J'ai l'optimisme qui ressort. Donc, libérez votre pouvoir de votre cœur. Vous avez votre chakra qui est très puissant, qui est la confiance en vous, confiance en vos capacités, votre potentiel comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, euh, bien, c'est bien. Je vous fais de gros bisous, passez un bon mois de décembre. Ciao, ciao, prenez soin de vous.